Comment utiliser le jam? Comment choisir nos rondelles? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment il fonctionne puis comment choisir nos rondelles. Premièrement, le Sommer jam, celui que je vous présente ici, c'est pour faire un rang à la fois. Okay? Ici, euh, je sais, ce que sont mes doigts, c'est la boîte pour mettre les semis. On ouvre la boîte, on met les semences ici. Par contre, avant de faire ça, vous pouvez enlever la boîte et c'est à l'intérieur, ici, qu'on va mettre la rondelle. Donc, on enlève la petite pièce ici, on enlève la petite rondelle ici. Et puis, à ce moment-là, on dévisse ici et on va insérer la rondelle à l'intérieur, ici, et on va resserrer le tout. Tout réinstaller ce qu'on vient d'enlever. Avant de continuer, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la petite boîte. Vous voyez ici il y a un petit balai. Okay? Le balai va servir à ce que quand la semence va tomber dans votre rondelle, elle va balayer pour être sûr qu'il n'y en a pas deux dans le trou pour que ça soit un peu plus de précision. Et puis, ici, il y a un genre de feuille. Ça l'aide aussi à nettoyer et à s'assurer que la rondelle reste toujours propre. Comment la choisir, notre rondelle? En fait, c'est que sur le site Internet, on a une brochure. Okay? La brochure va vous donner une indication, plus ou moins, de quelle rondelle va faire pour quel produit, quelle sorte de semence. Donc, si je prends, exemple, la carotte... Bien, la carotte, ici, euh, ça me dit « Ok, je, je peux avoir une carotte pour prendre la Y. » ok Donc, ça me donne une indication que si j'ai de la semence de carotte, il faut que je m'en aille dans la rondelle qui est Y. Ensuite de ça, dépendamment des espacements qu'on veut avoir, on va aller dans cette charte-là ici. La charte ici m'indique, si je veux la carotte, mais je veux choisir que ma carotte soit aux 2 pouces d'espacement. Mais je regarde ma charte ici, puis ma charte me dit que si je prends la 24 trous, je vais pouvoir faire un espacement de 1 pouce, aller à 2 pouces et demi. Donc, je vais prioriser la rondelle de 24 trous. Si, par exemple, je choisis d'autres sortes de semences, pas de semences, mais de rondelles sur ma charte, puis, j'ai encore de la Y, mais pour quelques raisons que ce soit, il faut que je fasse un espacement de 4 pouces. Mais, si on va dans celle qui fait 12 trous, mais dans la 12 trous, elle a fait l'espacement de 1 pouce à 5 pouces. Donc, au lieu d'acheter une rondelle 24 trous puis une rondelle de 12 trous, on va prendre la 12 trous et on va pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, on va pouvoir faire un espacement de 2 pouces, Jusqu'à 5 pouces. De la manière que le, le jam fonctionne, c'est que, si vous regardez juste par ici, il y a des gears qui sont ici. Donc, les gears, on regarde sur la charte, si on veut faire un espacement de 2,5 pouces, il faut mettre la guire arrière numéro 14 et la guire avant numéro 9. Cette charte-là, elle est aussi sur le jam. Donc, vous ne serez pas toujours pris dans le champ. À savoir, à amener votre petite feuille pour savoir l'espacement. Donc, c'est tout écrit ici. Fait on ouvre le petit boîtier qui est ici. Et puis, on peut changer les gears qui sont là. Donc, on enlève notre chaîne. On prend les gears ici. sont toutes numérotées. On, on suit notre charte qui dit mettre la gear 14 en arrière et la 9 en avant. On fait tout ça. On réinstalle notre chaîne. On replace notre boîtier. OK. Un coup que notre boîtier est installé, on peut à ce moment-là installer notre rondelle. On referme notre boîtier comme tantôt. On l'a ouvert. Donc, on repositionne la petite de sécurité ici. On installe la guilla intérieure pour que tout fonctionne bien. On réinstalle le tout sur le semon. Comme ça ici. On met nos semences ici. On ferme le tout. Et puis là, on est prêt à faire nos rangs de semis. Si vous êtes près de nous de ok, on a un comptoir à l'intérieur avec plusieurs échantillons. C est, c est, euh, vous avez le choix, à ce moment-là, de vous présenter ici, d'amener vos semences, puis il y a quelqu'un qui va être avec vous, ils vont pouvoir insérer les semences dans les trous pour que euh, vous euh, puissiez choisir vraiment la rondelle qui convient à chacune de vos semences. Du jaune un rang. Le jaune ici, euh, c'est nous qui le poussons. Et puis, on a la même version ici les mêmes boîtiers, les mêmes vires, la même voie, mais qui peut s'attacher après un trois points et se mettre derrière le tracteur. On a aussi les versions avec plusieurs rangs. Comme ici, ce que je vous montre, c'est que c'est un, un gabarit pour mettre trois semences. Par contre, euh, la tendance est beaucoup avec euh, des productions très condensées. Donc, on a pris le gabarit du trois rangs. On a rajouté deux boîtes de plus pour faire cinq rangs et on a changé les socles en dessous pour des socles un peu plus étroits pour ne pas que les semences s'accrochent une et l'autre. Par contre, on a aussi, en termes normal, les, les gabarits normales, pour faire du 5 rangs et du six rangs aussi. C'est sûr que le boîtier, les gabarits deviennent beaucoup plus grands et c'est mieux d'être deux personnes pour pouvoir le pousser.